tu m'as retrouves. Ouais, ouais. euh, tu nous dis où on est ou pas Bon là c'est une usine qu'on avait repérée euh, qui est pas loin donc euh, on, on retente, on était déjà venu mais euh, à l'époque on n'a pas réussi à rentrer donc on, un an et demi après on revient, on verra bien. C'est une usine qui fabriquait quoi euh, C'est une espèce de laboratoire mais après je sais pas exactement ce qu'il faisait dedans. Voilà. D'accord ok et donc euh... Petite visite quoi. Petite visite, ouais. T'as bien vu, là. on n'est même pas en mode euh, infiltration. Euh, on est en pleine semaine, donc euh, voilà. Tu m'as pris à la sortie du boulot. Ok. Bon, bon, on y va On va essayer de rentrer. Allez, go avoir ah, bon, voir. Donc, généralement, dans les industries chimiques, pour toute manipulation, mise à la terre obligatoire. C'est pour éviter les, donc les mini arcs électriques, l'électricité statique, qui pourraient enflammer les, les substances chimiques inflammables. Voilà. Et comment tu, comment tu connais tout ça, ça Ce sera mon petit secret ça. Thank you. sympa, donc euh, on était un peu déçu globalement de l'usine puisque c'est vide, hein, comme d'hab euh, les machines sont parties, par contre laboratoire assez euh, complet entre guillemets hein. euh, mais on voit que c'est un labo quoi. il y a encore toutes les machines de test qui sont là c'est bien cool moi je reste pas sur ma faim, c'est bien pour une fois avec une petite relique là le premier iMac ouais. ouais. t'aimes bien toi ça hein ouais, j'aime bien ouais. j'aime pas Ouais, donc ça c'est typique de la région ici. Euh, donc là je cache le nom, tu peux filmer un peu. Euh, pastidiode, euh, comme on est à côté d'une centrale nucléaire en cas d'incident. Euh, Toi tu connais un peu mieux que moi, euh, fuite, par exemple, fuite euh, radioactive. Ouais. Il voilà, nous impose de prendre une pastidiode. Euh, tu pourquoi euh, ça bloque euh, les... la thyroïde, thyroïde. Ouais, c'est ça ça bloque ou ça, ça protège je sais pas trop moi après je suis pas médecin donc voilà typique de la région en fait nul ouais. Et là, je, là je pense que toi t'es dans ton élément ouais ouais ouais bah, en fait euh, bon ça c'est rare ça doit coûter pas mal encore hein. c'est quoi euh, alors, sans me tromper j'espère que c'est une, une table à dessin je pense que c'est ça par contre elle est assez compliquée celle-là avec euh, des contrepoids, fait balancier euh, bon je pense que c'est ça et derrière euh, je ne sais pas si on peut dire si c'est euh, l'ancêtre de l'imprimante ou de la photocopieuse euh, ça j'en ai utilisé il y a plus de dix ans alors ça scannait enfin ça scannait non, ça photocopiait des plans donc tu mettais ton plan d'origine et euh, ça photocopiait le plan à l'aide d'un produit, ça faisait une réaction chimique. Euh, un peu comme euh, si tu as connu à l'école euh, avec euh, l'alcool. Ouais, Moi j'ai encore l'odeur euh, dans le nez. Voilà, voilà donc là tu pouvais euh, photocopier les, les grands plans. D'accord. Voilà. Allez We'll <laughs> Ils ont piqué les moteurs, hein, quand même. Donc, euh, petit coup encore, pompe. Avec euh, Normalement, tu le moteur qui est là, ça doit être les accélérateurs pour les chaudières. Hein, là. Donc, euh, gros accélérateur hein, en moteur euh, triphasé euh, de plusieurs euh, kilowatts. Voilà, ils sont partis. Ouais, on se quitte ici, donc euh, à côté de ce gros panneau de contrôle des, de la chaufferie. Ben bah, mot de la fin, pour tout te dire, euh, on ne devait pas la faire, on est passé devant, on a dit, allez, on va Et en fait, on n'est pas euh, si déçu que ça. Bon, c'est vide, mais il reste quelques trucs sympas. Euh, voilà ce que j'ai à dire, et toi, non. Bah non, non. Bah juste que tu as un polo sympa quand même. Ah oui, tu veux le voir Allez, vas-y. Voilà. Bon, on n'a pas le droit de faire de la pub, mais bon, là, pour ça... Ouais, c'est pas une marque. C'est vrai. Voilà. La GoPro elle fait la gueule maintenant. Allez salut Allez, prochain épisode salut.